Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 25 janvier 2022, 19h54, mardi. Euh, je vais vous faire entendre une capsule vidéo euh, de Maxime Ouimet, l'ancien policier de Mascouche, qui a des révélations à faire. Il a fait ces révélations-là hier, le 24 janvier 2022. Donc, ça serait intéressant de voir ce qu'il a à dire euh, sur ce qui se passe... Euh, dans le système actuel. Et moi, de mon côté, vous savez que euh, tous les gens qui se font vacciner, tous les gens qui sont identifiés dans le système de santé publique, c'est euh, votre nom et votre prénom, ainsi que la date de naissance, on appelle ça un prénom. Donc, euh, on appelle ça un pseudonyme, c'est un, un, un homme de paille, si vous voulez. Et euh, ce, ce, fameux, euh, comment je peux dire, ce fameux moule, ou mannequin, ou appelez ça comme vous voulez, euh, appartient au gouvernement. Donc, vous ne connaissez pas euh, comment euh, est utilisé votre prénom par le gouvernement, euh, parce que votre prénom appartient au gouvernement, ça ne vous appartient pas. C'est une chose, elle est chosifiée et désincarnée. Votre prénom est chosifié et désincarné par le gouvernement et par le ministère de la Justice, ainsi que votre surnom, qui est le nom légal de famille, qui est votre nom légal de famille, et le nom légal de famille est le seul à posséder une date de naissance. Aucun prénom dans le monde juridique possède une date de naissance, que tu sois baptisé ou non, que ce soit un prénom simple, composé, ou euh, usuel ou inusuel, c'est la propriété du gouvernement, on appelle ça un pseudonyme. Vous n'êtes pas au courant de ça, et le gouvernement s'adresse tout le temps à sa propriété, à lui, qui est votre pseudonyme, et euh, il ne vous dit pas euh, qu'est-ce que c'est votre prénom, c'est l'administration de la justice qui est au courant de ça. Et jamais ils vont vous le dire. Ils ont un secret euh, professionnel, ils, ont un, ils fonctionnent sous le silence à perpétuité en vertu de la loi O5 du fédéral, la loi O5 de 1985. Donc, on écoute immédiatement Maxime Ouimet, ancien policier de Mascouche, on là-dessus. que j'ai été possiblement un des seuls policiers, un des premiers policiers sur la planète, à, à mon l'alerte, à vous aviser qu'il y avait quelque chose de pas normal qui était en train de se préparer. Euh, quand j'ai décidé de sortir publiquement, c'est simple, euh, je voulais éviter qu'on arrive exactement où c'est qu'on est rendu aujourd'hui. Euh, si les gens auraient... Je, je sais que j'ai réveillé plusieurs personnes au combat, mais euh, rapidement, qu'est-ce qu'ils font que les lanceurs d'alerte, le, le, le système médiatique, les gouvernements, c'est de vous faire passer pour un coucou le plus rapidement possible, de vous faire passer pour un complotiste et de vous discréditer. Euh, c'est exactement qu ce qui s'est passé il y a deux ans dans, mon, dans ma situation, de Salut eric euh, Ça veut dire que si des gens se seraient levés V'là euh, deux ans. S'il y a des gens qui auraient dit, ou pas là, ça se peut que qu'est-ce qu'ils disent, euh, qu'est-ce que Maxime dit, euh, faudrait peut-être se réveiller pour pas arriver vers une piquette obligatoire, pour pas arriver vers un cas de QR. Euh, non, les gens ont continué à dormir au gaz, euh, mais les, les collègues dans la police, ils euh, ont <rire> dire, euh, non, Maxime, il nie la pandémie, il, est, il a complètement déraillé, il a pas, il a, il a pas de bon sens. Et mes collègues, même mon partenaire, me disaient euh, « Max, c'est mondial, euh, c'est partout pareil, euh, c'est partout pareil, c'est facile à comprendre, la mondialisation est mondiale, le sommet de Davos, c'est mondial, présentement, c'est une poignée de personnes, c'est quelques milliardaires qui ont corrompu Big Pharma, qui ont corrompu les gouvernements qui ont corrompu les médias des dernières années et leurs tentacules contrôlent absolument tout le reste euh, de la planète. Donc, quand tu me dis « Max, la pandémie, c'est mondial, c'est pas juste au Québec. » Ben oui, effectivement, la corruption présentement est mondiale. Euh, salut Annie, salut, salut tout le monde. Donc, euh, quand je suis sorti de le ans, là, je l'ai m'assurer qu'on n'arrive pas dans la situation qu'on est présentement. Je voulais commencer à réveiller les policiers, de se dire « où oh, est-ce que les gouvernements sont en train de s'en aller vers une, vers une, vers une corruption? »« Qu'est-ce qui va se passer? » puis tout ça. Je voulais réveiller les docteurs, réveiller les infirmières, de dénoncer. Je sais que dans la première vague, il y a eu des hospitalisations, puis depuis la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième vague, les hôpitaux sont vides depuis le début. On le voit de plus en plus, qu'est-ce que je parlais de la corruption des médias, qu'est-ce que j'ai dénoncé, euh, qu'est-ce qu'on a vu dernièrement, la semaine passée, euh, un influenceur comme Carl Sabourin, qui a fait occupation double, euh, qui a sorti un texto, qui parlait avec un de ses amis, puis qui avoue avoir été payé par le gouvernement, par son agence d'influenceurs, pour faker qu'il était malade dans un hôpital. Euh, ça me dérange pas que tu bois euh, un coke et que tu fais à croire qu'il est super bon, même si tu n'aimes pas le coup, ou tu portes une paire de vêtements qu'une un, qu compagnie t'a envoyé, puis que tu trouves ça vraiment laid, mais que tu fais semblant que tu aimes ça parce que tu veux vendre le brand du linge, parce que tu es payé. Ça, c'est correct, c'est du marketing. Mais à partir du moment que tu sais que le scénario que tu fais, c'est machiavélique, que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont souffrir de ça, tu sais que tu participes à une corruption, un « setup » d'une pandémie qui n'est pas une pandémie, comme dirait mon chum, Julien bournival, « t'es une pute médiatique, t es une prostituée, t'échanges ta voix, t'échanges tes followers pour faire de la prostitution, t'es payé pour compter un mensonge. » Mais ce mensonge-là, il est grave en titi, parce que présentement, ça fait deux ans que les gens du Québec en souffrent. Les gens de la planète au complet, les gens du Canada, il y a des suicides là, à longueur de journée. Je te le rappelle qu'il y a des personnes âgées qui sont mortes d'un CHSLD abandonné, qui n'ont pas été nourries, qui n'ont pas eu d'eau pendant deux à trois semaines, puis qui sont morts de faim, qui sont morts déshydratés, ils se sont chiés dans les culottes. Ils ont été barricadés dans leur chambre avec des planches de plywood. Ça, c'est des frais, c'est des faits. Il y a des témoins, il y a des infirmiers qui en témoignent. Ça, c'est le gouvernement dans lequel tu as protégé. Puis là, je m'adresse encore aux policiers. Les policiers du Québec, le deux ans, je me suis levé. J'ai dit qu'il y avait corruption. J'ai dit qu'il y avait magouille. J'ai dit que tu allais se lever pour dénoncer qu ce qui allait se passer pour protéger la vie de toutes les gens qui allaient copier. Les gens qui sont en train de faire faillite. Des gens que leur famille a éclaté. Des divorces. Des gens qui se suicident à taux de bras, parce qu'ils ne voient pas quand est-ce qu'ils vont s'en sortir. Des gens qui ont été laissés abandonnés d'un les et puis qui sont morts comme dans un petite canne nazi. Morts de faim, abandonnés, sans médication, ça devait crier à l'aide. Pendant des jours dans ces centres-là, il n'y a personne qui est venu les aider. Ça, tous les policiers du Québec, vous en êtes responsables. Parce que vous n'avez pas voulu agir. Il y a des enquêteurs au Québec, il y a des commandants, il y a des lieutenants qui auraient pu demander qu'il y ait une enquête interne, une enquête indépendante dans ton service de police. Là, je parle aux gros services de police comme le SPVM, le service de police de Québec, le service de police de Laval, le service de police de Longueuil, de Gatineau, tous ces gros corps de police-là. Il y a des commandants dans ces sections-là, il y a des lieutenants détectives, il y a des chemises blanches, il y a des inspecteurs. Il y a du monde, depuis deux ans et demi, qui avait le pouvoir de commencer une enquête indépendante à l'interne. Tu n'es pas obligé d'avoir la, la demande d'un juge. Tu n'es pas obligé que ce soit le Lego qui demande qu'il y ait une enquête interne qui se passe. À un moment donné, il faut que tu commences à te rendre compte qu'il y a des choses qui sont louches au Québec. Il faut, faut que tu commences à te rendre compte que les, les, les, les, les décisions du gouvernement n'ont font peut-être pas de sens. Il faut que tu commences à réaliser qu'il y a des millions et des millions de dix complotistes sur la planète qui se lèvent puis qui dénoncent le gouvernement partout sur la Terre. La magouille de Big Pharma, puis qu'est-ce qu'ils font? Puis malgré tout, il n'y a aucun lieutenant détective, il n'y a aucun inspecteur, il n'y a aucun commandant, il n'y a aucun directeur de police qui se sont dit « Ouh, on va peut-être se baquer un petit peu parce qu'à un moment donné, ça va péter cette affaire-là, puis la vérité va prendre le dessus. » Puis, on va être imputable, je répète, à tous les directeurs de police du Québec, que tu sois directeur de police d'une petite ville ou de la Sûreté du Québec, que tu portes une chemise blanche avec le statut de commandant, d'inspecteur ou encore un lieutenant détective. Tu es imputable de ne pas avoir déclenché une enquête indépendante dans ton service de police pour faire la lumière sur le crime qui est en train de se passer. Ou du moins, d'enquêter à savoir s'il y avait un crime qui est en train de se passer. À partir du moment que tu te rends compte qu'il y a des associations qui se créent, qu'il des gens qui, sont, qui réussissent à ramasser des millions en dons pour le combat de la Charte des droits et libertés, à partir du moment que tu te rends compte que des groupes comme Police of Freedom, Police on Guard, Monty's for Freedom qui se créent avec des policiers, avec des gens crédibles dans le secteur et que tu ne déclenches aucune enquête à l'interne, je te le dis, tu es imputable d'être complice de ce crime contre l'humanité qui se passe depuis déjà deux ans et demi. Tu aurais pu à tout moment dégager quelques enquêteurs pour faire la lumière sur la fraude qui se passe et de prendre la version des dits complétistes, qui ne sont pas complétistes, que je te répète, mais ce sont des gens qui sont allés chercher de l'information qui te l'ont donnée. Ça fait un mois que je suis en Floride et ici je ne suis pas un complétiste. Ça fait un mois que je suis censé être dans un endroit que c'est la pire apocalypse, je ne suis toujours pas mort. Je n'ai toujours pas de symptômes. Je vais très bien. Je vais dans des bars, je vais dans des soirées festives, je vais dans des galas. Et les gens ici rient de qu ce qui se passe ailleurs sur la planète. Quand je dis que je viens de Montréal, ils me disent « Oh my God! » C'est connu présentement pour, à Montréal pour être une des pires places à la planète. On, on compare avec l'Australie. Ils le savent ici. Pis à chaque party que je vois, à chaque événement, ils disent euh, « on est chanceux ». Ils se pètent les bretelles. C'est des gens ici, là, ça l'aime ça, ça, flasher de l'argent. Euh, C'est des gens, c est, c est, tout le monde est, est businessman ici. Fait. À chaque soirée que je vois, puis qu'il y a des orateurs dans le micro, ils disent « on est chanceux d'être à Miami ».« Miami, le COVID n'existe pas ».« Miami, on fait, on fait de l'argent ».« Miami, vive la business ». Puis, on doit être chanceux d'être amis Miami présentement. Ils n'arrêtent pas de le dire. Ils sont conscients de ça. Euh, vous avez vu dernièrement aussi, en parlant d'influenceurs euh, euh, corrompus dans le système qui ont été payés, il y a Charles, Charles d'Occupation double encore, le, le leader des leaders, euh, il a posté l'histoire, euh, le convoi qui s'en vient euh, à Québec et à Ottawa. Le convoi qui a ramassé déjà plus de 3 millions de dollars. Les truckers qui veulent bloquer les frontières, qui veulent paralyser Ottawa, Québec. Charles a partagé euh, l'événement parce que tout le monde est tanné. Là. Tout le monde se rend compte que c'est peut-être le dernier espoir pour s'en sortir. Et le lendemain, il fait un story en disant « J'ai partagé ça, je m'excuse, j'aurais pas dû. Euh, » L'organisatrice de ce convoi-là est une complotiste d'extrême droite. Elle fraude les gens, elle est en train de voler de l'argent. Et il répète encore « C'est un mouvement de complotisme. » Vous vous rendez-vous compte à partir que ce gars-là a viré sa chemise parce que son agence influenceur l'a appelé? Ils ont dit « Hey, hey, hey! » « Qu'est-ce que tu viens de partager là, là? »« Tu as partagé une affaire de la résistance. »« Tu perds tous tes contrats avec Julie Snyder, puis ça clique. »« Bien, t'es mieux de renvaler tes mots, puis de faire quelque chose pour changer ça. »« Fait que là, lui, il est allé faire un nouveau story, en continuant la propagande pour diminuer les gens, de dégradation, et tout à coup, il a collé l'organisatrice de ce convoi-là, une de l'extrême droite. Il a essayé de la discréditer. Il fait partie des complices du crime de l'humanité qui est en train de se passer. Pour les derniers endormis, ceux qui ne réalisent pas que ça fait deux ans, trois, deux ans, quasiment trois ans que cette pandémie-là ne fait aucun crise de sens, il y a deux éléments sur lesquels je veux que tu te bases. C'est sur les deux éléments qui m'ont permis de comprendre un peu ce qui se passe psychologiquement, parce que c'est une guerre psychologique qui se passe. Et la guerre est plus que réelle. Nous sommes en guerre psychologique. Dans le livre de Karl Marx, celui qui est un sociologue fondateur du communisme, pour instaurer le communisme dans un pays, il faut faire affaire avec quelques éléments. C'est des étapes à passer, Puis les gouvernements sont conscients de ça. Donc, première étape, c'est d'anéantir les religions. C'est simple, tant ou si longtemps que le peuple, les sociétés, vont penser qu'il y a un dieu supérieur à eux, le gouvernement va être sur un palier inférieur. Ça veut dire que les gens vont tout le temps penser qu'il y a quelqu'un qui va venir les sauver. Donc, Il a complètement raison, <coughs> parce que notre système est fait en parallèle. Le spirituel c'est parallèle au juridique, ça ne se rencontre pas, donc euh, c'est comme une voie ferrée. Une voie ferrée c'est pas vrai que les deux tracts vont se rencontrer à l'autre bout puis ils vont soudés ensemble. Le train va dérailler, vous comprenez. Donc c'est parallèle à la religion parce que la religion c'est la divine providence et euh, alors que l'État c'est l'État providence, il n'y a pas de religion là-dedans. L'État-providence, c'est le verbe malin, alors que la religion, c'est le verbe divin, c'est la parole de Dieu. Le verbe divin, c'est la parole de Dieu, alors que ça, c'est la c'est la divine providence. La divine providence, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit le verbe divin. Alors que l'État-providence, ça se trouve à être la parole de l'homme, Okay? C'est la voix du malin, d'un esprit malin, ce n'est pas de, de, de l'esprit de Dieu. Et ce qui se passe actuellement, ben, c'est seulement pour l'argent. Donc, c'est le monde de mammon qui contrôle tout. Et mammon, ben, allez faire un tour dans les saintes écritures, vous allez savoir c'est qui. On continue. Il faut éliminer la religion. L'étape 2, c'est de diviser les familles, exactement comme qui se passe au Québec depuis deux ans et demi. L'étape 3, c'est de déclencher une crise. Présentement, notre crise à nous, c'est le COVID, c'est le fardeau, il faut péter les sociétés avec une crise qui est mondiale, quelque chose de big, big, big. À date, on a accompli les trois, les trois premières étapes. Qu'est-ce qu'ils vont faire à la quatrième étape? La quatrième étape, c'est d'augmenter les taxes, les impôts, pour augmenter la dette sur le, deux, sur le dos des peuples, pour que les gens soient encore plus dans la misère que tu as encore besoin de plus d'argent, que tu souffres encore plus. À partir de là, c'est là que le chaos dans la société va commencer. Les gens vont voler, vont voler sur leurs voisins, ils vont faire des méfaits, ils vont vendre plus de drogue. La drogue va augmenter, fait que la violence va augmenter dans les rues. Il y, a des, il, y a, il y a des cartels qui vont commencer à éclater. Ça va devenir tellement chaotique dans la société que les gouvernements, les gouvernements qui ont préparé la fausse crise depuis le début, vont échanger votre sécurité, encore une fois, avec plus de contrôle. Donc, les gouvernements, ces mondialistes-là créent la crise, créent l'apocalypse, et ensuite de ça, vous allez tellement demander d'être sécurisé que vous allez demander qu'il y ait plus de protection policière, plus de surveillance par caméra, plus de contrôle par code QR pour retrouver les et les criminels dans, à travers la société, et, et voilà, vous allez avoir tombé dans le panneau parce que les gouvernements vont échanger votre, votre liberté par le contrôle pour que vous, soyez, pour vous, vous ayez un sentiment de sécurité. Et, et voilà la façon d'instaurer le communisme dans un pays démocratique. Ça, c'est Karl Marx. La deux... Vous savez qu'il y a complètement et il y a totalement raison là-dessus euh, parce que la question d'être dominé, ça existe déjà depuis longtemps, étant donné que le gouvernement euh, utilise tout simplement euh, la division entre ceux qui sont libres actuellement parce qu'ils n'ont pas accepté la, la, le passeport vaccinal, parce qu'ils n'ont pas accepté euh, la, tout simplement euh, de se faire imposer euh, quoi que ce soit, sur leur corps, parce que la nature humaine, c'est composé d'un corps matériel et d'une âme spirituelle, vous comprenez? Alors que le règne humain n'existe pas sur la planète. C'est seulement le règne animal. Et le règne animal, je vais quand même pouvoir vous le montrer ici, c'est euh, carrément... La règle animale, c'est quelque chose de complètement diabolique. C'est quelque chose qui est en dehors de, de, de, de tout ce qui peut être naturel. Je vais.. Bon, Quand j'en ai besoin, je ne l'ai pas. Mais je l'ai ici à quelque part, c'est certain. Mais d'une façon ou d'une autre, on le voit ici. Voyez-vous? On voit un mammifère sauvage. OK? La biomasse bio totale des mammifères. Okay. Et on voit le bétail ici, et on voit humain, là. C'est pas compliqué. Et euh, ça, ça se trouve à être les mammifères sauvages ici, et euh, la biomasse totale des mammifères, et c'est le règne animal, le règne végétal n'existe pas. Le règne végétal, ça appartient à Dieu, ça n'appartient pas à l'homme. C'est lui qui a créé le règne végétal, le règne minéral, le règne animal et le règne... Euh, humain, et l'humain ben, il a tout simplement été euh, annihilé juridiquement, et le gouvernement s'est débarrassé de la nature humaine pour euh, tout simplement nous assujettir et faire de nous des esclaves. Donc, euh, je reviens là-dessus, attendez un petit peu. Deuxième bien important à savoir, là, parce que je ne veux pas vous faire toute la narrative du COVID encore, là c'est la charte de Biderman. La charte de Biderman, c'est dans la deuxième guerre mondiale, c'est comment détruire, ça, ça, ça s'appelle la torture psychologique, comment détruire une personne. Je sais que les gens qui sont réveillés sont conscients de ça. Donc, ce vidéo-là, souvent, je veux que ça soit les derniers, les gens qui sont encore endormis, ou les gens là, qui sont comme sa ligne. Qui sont... Voilà, j'ai la preuve ici. OK. On voit ici la biomasse Animal total. Et quand on descend, on voit les oiseaux, les mammifères, les nématodes, les humains, les bétail et les snilaires. Voyez-vous, les mollusques, c'est ça se trouve à être la biomasse animale totale. Alors que le règne humain, c'est seulement l'humain. Peu importe la couleur, la langue, le, la région où il demeure, l'humain, il est universel, c'est la créature de Dieu, c'est la créature de notre divin créateur, donc euh, de notre divine providence. L'état providence, il n'y a rien de naturel dans l'état providence, il n'y a rien euh, de spirituel et il n'y a pas d'âme dans l'état providence, c'est seulement de l'argent qu'il y là-dedans. L'État-providence, c'est de l'argent, c'est du commerce, point final. C'est les banques, les compagnies d'assurance ainsi que les marchés boursiers. On continue. Comme, hmm, je trouve qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Euh, c'est vrai finalement qu'en Floride, ça fait deux ans qu'il n'y en a plus de pandémie et que ce pas l'apocalypse. Ça continue à vivre. Les restaurateurs ne font pas faillite ici. Les propriétaires de gym ne font pas faillite ici. Les petites PME ne font pas faillite. La vie continue. Et surtout ça, les faillites ont été protégées, mais la santé mentale des gens a été protégée. Le bien-être de continuer à vivre, de socialiser, de se voir, continue à fonctionner. C'est là la grosse différence. La charte de Bitterman, là, elle a huit étapes. La première, c'est l'isolement. Je pense que depuis deux ans et demi, vous êtes capable de vous rendre compte que le go, c'est ce que faites. Vous, vous isolez. Les bulles familiales, vous tenir tout seul dans vos maisons, de briser. Remarquez-le, à chaque fois que Noël arrive, il va briser les rassemblements familiaux juste, juste avant Noël. C'est voulu dans l'isolement. Ensuite de ça, c'est la monopolisation de votre perception. Ça fait deux ans et demi que les médias ne vous parlent que du COVID, du COVID encore et encore, on n'est pas capable de s'en sortir, puis les hôpitaux sont pleins, puis il faut vraiment se faire piquer, puis c'est la seule solution pour s'en sortir. Dans votre tête, ils refusent que vous pensiez à quelque chose d'autre. Ils monopolisent vos pensées constamment. C'est prévu dans le plan, là. Réveillez-vous, là. C'est déjà écrit, les... les, les, les les, les façons, c'est des psychologues qui ont écrit ça, là, ça existe. Là. Les gouvernements là, ne font que suivre les techniques psychologiques écrites par des psychiatres du passé pour contrôler les peuples. Il va falloir que tu t'en rendes compte. La troisième étape, c'est l'épuisement mental. Ça va bien aller, oh, ça va pas bien. On vous donne un défi, ça marche pas. Étape par étape, petit pas par petit pas. Au début, on pensait tout le temps qu'après un mois, on allait s'en sortir. Ensuite de ça, on pensait que porter pendant 10 jours de temps des masques, on allait s'en sor sortir. Ou oh, un couvre-feu pendant deux semaines, on va s'en sortir. Mais finalement, vous vous en rendez compte que la première fois qu'ils nous ont demandé de porter des masques pendant 10 jours, ça n'a pas fonctionné. Le premier défi 28 jours, ça n'a pas fonctionné. Le premier lockdown, ça n'a pas fonctionné. Le premier, euh, fermer Noël, le couvre-feu, première dose, ça n'a pas fonctionné. Deuxième dose, ça n'a pas fonctionné. Troisième dose, ça ne fonctionnera pas parce qu'ils sont déjà rendus à cinq doses. en Israël. Serait... <coughs> Troisième dose, ça ne fonctionnera pas parce qu'ils vous l'ont déjà dit que c'est pas la dose pour un micron parce que la dose pour un micron va sortir en mars 2022. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes que tu es pris dans un processus de dose, à ça ne terminera jamais. Big Pharma, vous ont prévu 10 doses à tout le monde. Ils vont y aller tant aussi longtemps qu'on ne se lèvera pas, qu'on ne refusera pas les cas de que vous n'allez pas ouvrir tous vos petits restaurants. La petite madame, la petite pâtissière qui a plus de couilles là, que euh, tous les entrepreneurs, restaurateurs du Québec, là. bravo madame. C'est ça que tous les restaurateurs auraient dû faire depuis le début on n'aurait jamais été jusqu'à là. La quatrième étape dans la chaire de Bitterman, c'est les menaces. Si tu sors après 22 heures, la police va être là. La police va être sévère avec vous On va vous donner des tickets à 1500$. Si vous n'êtes pas vacciné, on parle de peut-être faire de la prison. Toujours des menaces. tu es un commerçant, tu ne vérifies pas le code QR de quelqu'un, c'est une amende de 6000$. On va fermer ton magasin. Tu ne portes pas ton masque dans un magasin, c'est un ticket. Ça, c'est des menaces. Menaces par-dessus menaces. La charte de Biderman. Allez la lire. Cinquième étape, c'est l'indulgence occasionnelle. Cinquième étape, c'est l'amende de 6 000 On va fermer ton magasin. Tu ne portes pas ton masque dans un magasin, c'est un ticket. Ça, c'est des menaces. Menaces par-dessus menaces. La charte de Biedermann. Allez la lire. Cinquième étape, c'est l'indulgence occasionnelle. Si on fait un couvre-feu pendant deux semaines, on va peut-être y ouvrir les restaurants. Si on fait ça, on va peut-être laisser les gens se rencontrer en famille à six personnes. C'est d'être indulgent de temps en temps. Ils contrôle votre esprit. Vous êtes des petits chiens. Vous êtes des chiens qu'on est en train de dresser. Mais on vous emmène à l'abattage. C'est aussi simple que ça. Sixième étape, c'est la démonstration de la puissance absolue. Des grosses démonstrations de police. Des démonstrations qu'il n'y a personne qui va s'en sortir. Le gouvernement contrôle le Québec au complet. Madame Guilbault, quand elle, elle, elle s'est présentée, elle a flashé le, le gros camion du SWAT à la sortie du Québec. Elle n'a pas du Québec, la police de Québec qui ont un gros truc blindé. Les grosses démonstrations, qu'il y a 200-300 policiers dans les manifestations. Pis, Il y a des gens qui ont défié le couvre-feu au Québec. Est-ce que j'ai trouvé innocent les policiers qui donnent des tickets pour ça? Parce que t'es pas capable de réaliser que tu es la seule province à la terre qui a un couvre-feu. Puis qu'à ton estime de jugement de singe, estime malade mentale, toi tu dis que le Québec, c'est la seule place qui a un couvre-feu sur toute la planète. Puis ton estime de jugement de macabé, de calice de petit singe, tu dis... « Ah, faut vraiment qu'on fasse ça pour euh, sauver la pandémie. C'est la seule solution. »« T'es pas capable de réfléchir que tu es la seule province sur toute la planète. »« Puis dans ta tête, de sang génie, tu te dis, « Ah, ben la loi, c'est la loi. »« Ben c'est ça. Madame, allez chialer au juge, sais pas moi qui ai écrit la loi. »« Moi, je ne fais que mon travail. »« Ok, je ne fais que mon travail, Tabarnak, quand la loi est légale. Quand... » Voilà. Et allez voir les juges, écoutez, vous savez que la Cour supérieure, aujourd'hui, c'est le prénom de la Cour du Québec. C'est la même juridiction, ils fonctionnent tous les deux sur la, la juridiction 01, en matière pénale et criminelle. Et euh, j'ai des dossiers, même le dossier de, du juge Guy Gagnon, en 2001, dans le dossier de Louis Courtemanche, où euh, j'ai passé devant la Cour du Québec à même temps, à, dans la même seconde, devant le même juge, à la même place... Euh, devant euh, Annie Charon, qui était procureure de la Couronne, Ça, ses notes scénographiques à elle, c'est écrit Cour supérieure du Québec, alors que mes notes scénographiques à moi, étant donné que c'est un 73, c'est une juridiction 73, donc c'est la gendarmerie royale devant la Cour du Québec et non pas devant la Cour supérieure. Alors qu'Annie Charon, procureure de la Couronne, elle a un 73, puis elle a désigné avec Guy Gagnon, euh, comme quoi, elle était devant la cour supérieure. Il faut, faut, faut vraiment là, mentir et tromper la population quand les gens ne connaissent pas ça. Et Guy Gagnon, pas longtemps après, un petit peu plus tard, il a été nommé juge en chef du Conseil de la magistrature du Québec. Vous comprenez? Maintenant, il est à la Cour d'appel du Québec et il est au contrôle du bureau du lieutenant-gouverneur, alors que le lieutenant-gouverneur Jean-Michel Doyon euh, est au courant qu'il n'y a plus de souverain ici depuis 1985. C'est Brian Mulroney qui se trouve à avoir euh, fait adopter la dévolution de la couronne, qui dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution. Et c'est Jeanne Sauvé, gouverneur général, qui a sanctionné la dévolution de la couronne de Brian Mulroney en 1985 dans le chapitre de loi P1, qui est la loi du Parlement du Canada, et en même temps, elle sanctionnait euh, la propre dévolution du gouverneur général. Donc, euh, son, son titre de gouverneur général devient tout simplement un prénom qui est attribué à n'importe qui, à n'importe quoi, à n'importe quelle chose. C'est pas compliqué, parce qu'une personne physique, avant tout, c'est une chose, c'est un objet qui appartient au gouvernement, et il est obligatoire d'être une personne physique, d'être la propriété du gouvernement. Et ça, c'est à l'article 1 du Code civil, qui dit que la chose avec une seule lettre majuscule, possède l'autre chose, qui est votre nom de famille, mais tout en lettre majuscule, avec une date de naissance, parce qu'il y a seulement votre nom de famille qui a une date de naissance, sans l'heure et sans la minute de naissance. Alors qu'un prénom, qu'il soit baptisé ou non, n'a pas de date de naissance, et n'a pas non plus d'heure ni de minute de naissance, puisqu'il n'y a pas de date de naissance. On continue. La loi est constitutionnelle, votée dans un ensemble, de la Chambre des communes, est par tout le monde. Là, les lois que tu appliques sont illégales, anticonstitutionnelles, et tu continues à appliquer ça comme un est d'attardé. Je n'ai pas d'autre mot que ça, sérieusement. Réfléchis, là, parce que tu es l'outil du gouvernement, là. La première chose que j'ai dit à Yves Poirier quand j'ai sorti, octobre 2020, ma première déclaration publique, c'est non, je ne serai pas l'outil pour appliquer la, la, la dictature de M. Legault. Je ne serai pas l'outil pour instaurer la dictature de Legault. Ça fait deux ans que j'ai fait ce call-là, puis il y a encore des policiers qui vont te dire la petite phrase, « La loi, c'est la loi, c'est pas moi qui écris la loi, mais tu es un calliste de sans génie. » La septième étape dans le char de Witterman, c'est l'humiliation la dégradation. Humilier publiquement tous les lanceurs d'alerte, les dégrader publiquement. Là, ce pas juste Maxime Ouimet à propos du peuple complétiste. C'est des Didier de Raoul, des sommités virologues, des Christian Perron, des Astrid, toutes les plus grandes sommités mondiales qui ont parlé contre ce narratif-là. Parce que le narratif que les médias et le gouvernement vous présentent présentement, c'est de l'anti-science qu'ils font. Puis, je vous jure, c'est de l'anti-science. Parce que quand tu l'envers la médaille, tu te rends compte que tout, qu -ce, qui prête, tout qu ce que les médias vous présentent et quest ce que le gouvernement vous dit que c'est de la science, ce n'est pas de la science. C'est de la science corrompue par Big Pharma pour vous piquer non-stop. Puis, ils font des tests avec leur produits expérimental, puis l'expérience dans l'expérience. Parce que les doses, puis les shots, puis les batches ne sont pas calibrés toutes pareilles. Les batches ne contiennent pas tous les mêmes produits. Donc, il y a une expérience dans une expérience. Vous pouvez regarder les vidéos de Reiner Fulmich qui l'explique. Ils ont les preuves de ça. Et euh, la dernière étape dans l'échelle de, de Biderman. C'est de vous faire des demandes stupides. Et ça fait plusieurs vidéos dans lesquelles je vous en parle. C'est qu ce que moi j'appelle l'abrutisation de votre tête, l'abrutisation d'un peuple. Quand ils vous ont demandé d'ouvrir les fenêtres aux 5 minutes, à chaque heure d'ouvrir vos fenêtres pendant 5 minutes à Noël pour faire ventiler à moins 40. Quand le Journal de Montréal vous a demandé de fourrer avec votre conjointe dans des glory holes. Okay? Vous habitez dans la même maison, vous respirez la même heure. Votre brossadin est dans le même tiroir, à côté une à côté de l'autre. Mais ils vous ont demandé de fourrer avec votre conjointe dans des glory holes. Ils vous ont demandé de faire des cunnilingus dans des serres en rap. Ils vous ont demandé à Noël de cette année, lorsque vous faites pipi puis caca, de refermer le couvercle de, de votre euh, bol de toilette avant de flusher, parce que le tourbillon pouvait pitcher le virus partout dans votre propre salle de bain, la salle de bain, la même salle de bain, que vous chaude à tous les léviers, la même salle de bain que vos brosses à dents de toi puis ta femme ou ton charm sont collés. Dans le même tiroir. Puis ça, c'est dans, dans le mainstream normal. Là. Ils vous disent de flusher ta colisse de bol de toilette avec la couverte formée pour pas que le tourbillon de caca contamine du monde dans ta maison. Puis toi, tu gobes ça. T'es pas plus offusqué que ça. Ils vous parlent comme des enfants de 4-5 ans. Ça fait partie de la technique. Vont vous demander des affaires tellement, mais tellement stupides. Puis plus que vous écoutez des affaires stupides, plus que vous pouvez que vous êtes un peuple de moutons de marde. Puis après ça, ils peuvent vous passer n'importe quoi. Là, il y a les camionneurs qui ont ramassé euh, plus de 3 millions déjà. Ça s'en va à Ottawa, ça s'en va à Québec. Ils vont bloquer, je pense, les frontières. C'est peut-être notre dernière solution pour s'en sortir. Parce que tous ceux qui pensent encore que ça va être des avocats, ça va être l'Alliance, arrêtez de penser à l'Alliance ou à Romana, dit Lolo. Ça, c'est tout du fake pour vous endormir. Oui, parce que les avocats n'ont rien à foutre là-dedans. Les avocats sont payés pour euh, protéger les big pharma, pour protéger le système de santé. Et le système de santé, c'est là qu'ils ont corrompu votre identité dans la, la, la Formule D. Du ministère de la santé le jour de la naissance c'est là c'est la première place qui ont fait de vous une personne physique et qui ont chosifié et désincarné pas désincarné dans le sens où on va dire euh, euh, nous vivants on a on n'a plus de corps non c'est pas ça désincarné c'est que votre nom et votre prénom est complètement détaché de votre corps et de votre âme votre prénom et votre nom de famille, qui est un nom légal, c'est complètement détaché juridiquement de votre corps et de votre âme. C'est la propriété du gouvernement. Et un, un juge, quand il s'adresse à vous, il s'adresse à une chose, à un corps qui est désincarné et qui est chosifié, à une chose, à un objet. On continue. Oui, okay. Le système au Québec est corrompu de A à Z. Les palais de justice, puis, je vous le répète encore, il y a plusieurs éléments qui me laissent croire que la Chine est en alliance avec le Canada, et que le Canada n'appartient plus aux Canadiens. Et j'ai vraiment l'impression que la Chine est en train de montrer aux instances du Canada comment gangréner tout le système au complet pour que le communisme prenne place. Oups, ça a coupé, mais je revenu. Ça a marqué euh, vidéo suspendue. Euh, J'ai peut-être dit deux mots en ligne euh, qui n'étaient qui pas bons, genre euh, Chine et communiste. Mais bon. Mais c'est vraiment important de s'en rendre compte présentement parce que si le peuple ne se lève pas, je vous le jure, c'est fini. Si vous laissez le gouvernement instaurer leur contrôle 100% numérique avec le code QR, c'est fini. C'est fini. Les policiers vont venir vous arrêter chez vous un moment donné parce que votre code QR ne sera pas à jour. Ils vont fermer vos restaurants parce que vous allez, pas vous allez avoir laissé rentrer du monde avec des codes QR pas à jour. Euh, ils vont contrôler vos permis de conduire, votre carte d'assurance maladie, vos impôts, vos taxes, vos tickets... Tout avec votre code, votre code QR. C'est vers là que ça s'en va. C'est pas un secret. Là. Il faut, faut arrêter de penser que ça se peut pas et que ça se peut pas. Ça fait deux ans que je te dis des choses que tu me dis depuis deux ans que ça se peut pas. Puis tabarnak à date, j'ai raison, sur toute la ligne. Il va falloir que tu t'en rendes compte. OK? Ici, là, à Miami, là, la Métaverse, ça en parle sans arrêt. Le monde 2.0, je l'ai montré, Nike, Adidas sont en train de vendre des suits dans le Metaverse. Allez vous informer, la UFC vont organiser le premier combat dans le, dans le Metaverse. Ça, c'est le monde virtuel. Hein? C'est le monde dans lequel tu portes des lunettes, puis tu vas vivre dans le monde virtuel. Je vais pouvoir t'inviter chez moi, mais tu viendras pas chez moi physiquement pour le vrai, mais tu vas venir chez moi euh, avec tes Google, puis on va te chiller ensemble dans ma maison, mais ça va être dans ma maison virtuelle. Ici, à Miami, les gens investissent des milliards et des milliards. Walmart va être dans le métaverse. Le UFC va être dans le métaverse. Tu peux t'acheter des bateaux, tu peux t'acheter des condos, tu peux t'acheter des terrains. C'est en train de grossir en titi. Fait que tu t'en rendes <coughs> compte que les gouvernements nous ont plongé vers le processus de la vie virtuelle. Faut que tu en sois conscient. Euh... Les convois vont jamais. Euh, c'est pas mal le dernier remport. Puis je demande à toutes les gens du Code Rouge, à tous les travailleurs, à tous les ouvriers. De euh, la manifestation qu'on a voulu faire euh, le 5 décembre. Là, c'est le temps de vous allier à tous ces camionneurs là et de faire collapser le système au Québec. Il faut que ça pète à un moment donné. Là. Il faut que ça. On peut pas continuer. À vivre avec le narratif du COVID, mois après mois, semaine après semaine, puis que ça change jamais. ça fait deux ans qu'on porte les masques, que là, on est rendu à trois doses, il n'y a même pas d'histoire de, de porte de sortie encore. Il n'y a, y a, y a, a pas de gestion de sortie de crise, zéro open bar, là. Là, quand le système colla doit collapser, là, il va falloir vraiment qu'il y, qu y ait une rupture, que. Que les mines, que les gars arrêtent de creuser des mines, puis que là, des téléphones, il faut que ça sonne au gouvernement sans arrêt, mais sans arrêt, pour dire là, c'en est fini. On ne veut plus être en, en crise parce que là, le Québec ne fonctionne plus à grandeur. Fait qu'à toutes les gens, soit vous, a, vous avez peut-être donné de l'argent euh, aux dons aux camionneurs, mais là, ça va être le temps de vous lever et de les appuyer. C'est le dernier mouvement, c'est le dernier rempart, c'est la chose la plus grosse qui se passe au Canada en ce moment, pour nous sortir de, ce petit -là, de cette petite communiste-là, de cette crise-là, tomber en grève en même temps qu'eux autres. À tous les restaurateurs, ouvrez vos restaurants, puis pitchez au bout de vos bras l'histoire du code QR. C'est pas normal que tu prends ton téléphone personnel pour scanner les codes QR du monde. Tu m'arrêtes ça immédiatement. Toutes les... Oui, parce que ceux qui n'ont pas de téléphone automatiquement sont privés. Ils vont être obligés de s'acheter un téléphone. C'est vrai, il y a vraiment raison. C'est vraiment pas normal. C'est criminel, cette chose-là. Ils n'ont pas droit de faire ça. Propriétaire de gym, tu ne fais plus de vérification de code QR. T'es-tu assez allumé, Québec, pour te rendre compte que tu vis dans une petite, petite boîte de cellophane de merde? puis qu'il y a 330 millions d'Américains au sud de ta frontière qui n'ont aucun cas de code QR. Puis toi, petit Québécois, qui écoute juste TVA Nouvelles, puis euh, Radio-Canada, Canada, puis ton gouvernement le legault à tu n'es pas capable de faire un petit calcul mental dans ta tête de dire « Ouais, euh, s'ils sont 330 millions juste au sud de notre frontière sans côte QR », je vois-tu vraiment, vraiment changer quelque chose dans la pandémie si nous autres au Québec, on est les seuls avec des astuces de cas de QR. Tabarnak! Est-ce que c'est est facile à comprendre que ça marche pas dans le calcul? Il n'y a aucun cas de QR dans tous les États-Unis puis le Mexique. Ils sont 330 millions d'habitants. Il y a genre 40 millions d'immigrants illégaux ici aux États-Unis. Puis toi... Tu penses encore que demander un cas de dans ton restaurant, tu vas sauver la pandémie et tu vas faire quelque chose qui va changer la patente? Puis surtout, le, sti, le policier qui rentre d'un gym et d'un restaurant puis qui se dit Moi, je fais mon devoir de policier, je sauve des vies, je sauve des vies et je vais sauver la pandémie. En rentrant d'un restaurant pour checker les, les petites codes QR du monde. Puis toi, si tu te dis que tu es intelligent, là, tu te dis, ouais, c'est vraiment logique, qu'est-ce que je fais comme travail? Pendant les douze premières années de ma vie, je vous le jure que je pensais que nous, policiers, avions un quotient intellectuel supérieur à la grande majorité du peuple parce qu'on réglait des problèmes tellement, mais tellement stupides de bébé là, -là que je me disais, « OK, ça, ça vole pas haut dans la société. » Mais à partir du moment que je me suis rendu compte que les policiers ne sont que des outils, puis qu'ils font juste écouter les ordres, à des affaires complètement stupides et illogiques, je me suis dit, « Voyons donc, tabarnak, ils sont aussi maniables que ça. » qu'on leur peut leur faire faire n'importe quoi, on peut leur faire faire les choses les plus stupides au monde, puis ils vont le faire. C'est là que j'ai compris l'histoire de la deuxième guerre mondiale, puis l'histoire des, des SS que pendant dix ans de temps ils ont mis dans la tête du peuple allemand que les Juifs c'était de la merde, c'était de la pourriture, puis fallait les, les, il fallait les il fallait les éliminer. Ça a pris dix ans à Hitler à mettre ça dans la tête de son peuple. Puis les policiers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient en pleine connaissance de cause, puis ils étaient constants de le faire. Parce qu'ils avaient été brainwash, brainwashés, puis ils n'étaient même pas conscients qu'ils étaient en train de commettre un crime contre l'humanité. Ça fait trois ans qu'ils ont fait le même processus avec vous autres, chers policiers. Ils t'ont mis des idées dans la tête, ils t'ont fait à croire que les antivax, c'est des complotistes dangereux. Ils sont des terroristes sanitaires et toi, tu gobes cette marde-là depuis trois ans. Toi, la seule chose que tu fais là, dans le poste de police, c'est tu écoutes LCN. Parce que c'est juste LCN qui roule à longueur de journée dans le poste de police, au quartier de détention. Ta tête est tellement remplie de marde que tu n'es même pas capable de te rendre compte c'est quoi, qu'est-ce qui est du gros bon sens puis qu'est-ce qui est la logique puis tu penses que tu fais la bonne chose. « Mon chum, t'applique présentement des décrets anticonstitutionnels illégaux pour un gouvernement corrompu. »« OK? »« Il va falloir que tu t'en rendes compte que ça se peut, un gouvernement corrompu qui est dans ma gouille. »« C'est depuis 2020 que ça arrive. »« Ça fait des années que c'était préparé. »« Ils se sont fait des meetings avant ça. » Le plan, ça fait longtemps qu'il était préparé. C'est là que ça se passe. C'est là que ça éclate au grand jour. Mais il va falloir que tu t'en rendes compte. À partir du moment qu'on te demande de faire des choses qui passent par-dessus les lois, « Red flag », ça ne marche pas. À toutes les fois qu'on te dit que pour la santé collective, on a droit de piétiner la Charte des droits et libertés, « Red flag », ça ne marche pas. Ça... C'est qu'est-ce qu'ils mettent dans ta tête pour te donner bonne conscience que tu fais la bonne chose. Mais c'est la chose que tu devrais te réaliser, qui est le « red flag », qui est anticonstitutionnel. Donc, je termine mon live avec ça. J'encourage tous les « truckers » à aller jusqu'à fond dans leur démarche. Si ça, si ça perdure pendant plusieurs jours et plusieurs semaines... Les gens qui m'écoutent, allez vous acheter effectivement allez, des médicaments. T'sais, si vous avez des médicaments en pharmacie, allez peut-être vous prendre pour un, un mois, deux mois de médication en, en, en backup si jamais la chaîne de médicaments vient à jamais dans les pharmacies. Mettez-vous quelques mandu manger de côté pour te faire peut-être un mois de temps avec de l'eau euh, parce que les, les camionneurs il y en a en petit ici, du trucking de jour et nuit là, qui se passe Ça ne prend pas grand-chose pour faire shot, un shortage euh, à la chaîne d'alimentation. Des médications de côté, de la bouffe, de l'eau. Et soyez, soyez intelligents. Parce que présentement, si vous venez à manquer de manger, ça à partir de là peut-être qu'il y a des gens qui vont donner plus violent. Il ne faudra jamais tomber dans la violence parce que vous allez donner la chance au gouvernement d'augmenter leur niveau de coercition. C'est ce qu'ils veulent, les gouvernements. Déclencher une loi martiale, de mettre plus de police, plus de contrôle. Puis en parlant de police, là, vous le savez qu'il y a des fusillades pratiquement à tous les jours à Montréal. C'est les gouvernements qui ont créé ça, c'est la pandémie qui a créé cette situation-là. Ça va faire trois ans que tout le monde vit en psychose. Ça fait trois ans que les gens se rendent compte que ce sont le gouvernement la mafia et qu'on ne peut plus faire confiance au système de justice, que les policiers travaillent pour ces gouvernements corrompus là et qui appliquent des lois anticonstitutionnelles. Ça fait en sorte que le peuple se rebelle. Ça fait en sorte que le peuple veut s'armer pour se défendre eux-mêmes. Ça fait en sorte que la détresse psychologique augmente dans les rues ça fait en sorte que les vendeurs de drogue ont plus de jobs, donc plus de ventes de stupéfiants, plus de contrôle de gangs de rue, plus de contrôle dans les rues pour prendre le, le, le contrôle du marché parce que le peuple n'est pas en bon état. Et quand la chaîne de commandement au complet est gangrenée par ce cancer-là, ça fait une augmentation de la violence dans la société. Ok? Fait arrête, arrêtez de penser que ce sont les gangs de rue qui deviennent de plus en plus méchants qui veulent s'acheter des